C'est l'histoire d'un gars. Ou d'une fille. D'un groupe de personnes. En fait, ça peut être n'importe qui. Qui tenez-vous bien en une soirée. De novembre. Une soirée de novembre 2020. Petit détail qui a son importance. A réussi à faire un tour du monde. Moins de deux heures pour visiter les tropiques, les pôles, sans oublier les régions tempérées. Oui, et puis euh, de la surface jusqu'au fond de l'océan. Hein. Ben oui, il en a pris plein les mirettes. Ah bah ben, ça c'est sûr. Et plein les oreilles aussi. Ben hein. Oui. Il n'a pas fait que regarder notre explorateur. Ah bah ça oui, une expérience comme celle-là, ça se vit à fond. Et puis il a rencontré du bon aussi pendant cette soirée. Pas n'importe qui, des tas de spécialistes. Doctorants, chercheurs, techniciens, ingénieurs. scientifique. Dans plein de domaines très différents. Physique, pollution, chimie, algues, poissons et j'en passe. Bah oui, c'est ça la magie des voyages. On fait des rencontres. On échange, on s'instruit, on expérimente partage des petits secrets. Oui, et puis ça ne lui a pas coûté grand-chose. Ben non, rien du tout en fait. Soirée gratuite. C'est ça, il a fait un tour du monde en moins de deux heures pour découvrir des endroits insolites et rencontrer des spécialistes. Tout ça en restant bien au chaud chez lui. Oui, confinement oblige, soirée novembre 2020. Enfin, faut suivre un La peu. La morale de l'histoire Vous aussi, naviguez connecté avec les scientifiques. Quand le vendredi 27 novembre, dès 19h.